Bonjour, je suis Véronique Martignac et euh, j'ai créé ces duos de femmes, la force d'une femme, pour mettre en lumière la force d'une femme et en particulier celle que j'ai en face de moi. Parce que je veux partager l'idée euh, et mettre en lumière cette idée que c'est seule la conviction qui peut changer le monde et en prenant le plus court chemin, celui qui va du cœur à la tête. Tout petit chemin quand même, quelques centimètres à peine. Alors cette femme aujourd'hui, c'est toi, Martine Nolan Manga, que j'ai le plaisir, je devrais même dire la joie et le grand honneur d'avoir en face de moi. Et avant de te donner la parole, je voudrais dire que tu es à Bordeaux. Et encore, j'ai de la chance que tu sois à Bordeaux, c'était tout en voyage. Que moi, je suis à Antibes, donc on a quelques centimètres, quelques kilomètres, centaines de kilomètres qui okay. nous séparent géographiquement, mais pas plus. Et, et avant de commencer. Euh, je voudrais dire que tu fais partie de ces femmes inspirantes, challengeantes qui sont sur ma route. Et moi, je suis obligée de partager ces rencontres-là parce que ton histoire, franchement, elle fait du bien. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter mm -hmm. Merci Véronique pour la, cette invitation hein, que j'accepte avec, avec plaisir, avec joie, comme tu disais mm -hmm. si bien. Euh, donc moi, je suis Martine Gorlé Manga, effectivement. Je suis coach. Consultante et auteure pour d'autres femmes qui sont coachs ou thérapeutes ou alors entrepreneuses créatives. Voilà. Effectivement, je suis basée à Bordeaux, mais je travaille par Skype, donc en national et à l'international. Voilà. On n'a plus de barrières, on n'a plus de limites. Alors, j'aimerais te dire que oui, ta personnalité, ton parcours m'interpelle. Mm -hmm. euh, parce que je suis, euh, suis l'alliée des femmes qui sont dans l'urgence à retrouver le meilleur d'elles-mêmes pour le meilleur de leur entreprise. Et toi je sais que tu as eu, à un moment donné, euh, cette urgence à vraiment être toi-même et aux yeux du monde entier. Est-ce que c'est -ce est un déclic Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est un, un, une suite d'événements qui ont fait mmh. que tu, tu es sur ta route aujourd'hui Alors, c'est… oui. Comment répondre C'est plutôt, un, je dirais, un destin, avec l'idée que voilà, ce n'est pas quelque chose qui est écrit et dont on ne peut pas se dérouter, parce que finalement, assez jeune, je savais hein, plutôt que j'allais euh, être avec les autres, même s'il y a eu des moments d'interrogation, de questionnement, de doute. Et donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. En hein, effet, si c'était une suite d'événements, c'est... Alors, est-ce que c'est ce que tu appelles l'urgence Oui, il y a eu un moment où euh, il a fallu se positionner par rapport à mon devenir professionnel. Et je ne savais pas très clairement quelle voie choisir. Parce que moi, la problématique, c'est que je pouvais faire beaucoup de choses. Donc, quand on dit oui, je pouvais faire des lettres, je pouvais faire des sciences, je pouvais faire de l'économie, même si pour ça, ça m'intéressait un peu moins. Et euh, du coup, je me suis pas mal questionnée. Dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de modèle Très inspirants qui sortent de la voie habituelle. La voie tracée, c'était tu vas à la fac, tu es fille d'immigrés en plus. Donc c'est facile, de, tu ne te poses pas de questions, la fac, et après tu trouves un job, et, et voilà, et tu, tu poses les choses comme ça. Un tien vaut mieux que deux, disait mon père. Donc euh, <rire> là, tu es sûr de ce que tu vas avoir en suivant cette voie-là. Ne va donc pas t'égarer et à te questionner. Ailleurs, sachant que mon père est enseignant, donc la question de l'orientation, pour lui, c'est quelque chose de, de sensible. Donc il y a eu ce moment-là, oui, à la, au sortir du lycée, qui a été vraiment hein, plein de doutes. Mais de nouveau, c'est le corps, hein, c'est euh, la reconnexion à la danse, au yoga et tout ça. Il y a d'autres techniques de développement personnel qui m'ont permis de clarifier que ben, c'est l'accompagnement que je voulais faire. Mais... Euh, D'abord sous une forme que je connaissais, qui paraissait simple, infirmière. Et donc à partir d'infirmière, où je savais très rapidement que je ne faisais que passer. J'ai continué d'autres études, et après je suis devenue thérapeute, et après, voilà, plus tard, coach, jusqu'à maintenant consultante. Mais c Et progressivement, oui, j'ai eu ce sentiment d'être à ma place, de plus en plus. Ça a été un cheminement, quand même avec des petits moments clés, quand même. Notamment au sortir de l'adolescence. Et après, une fois que j'étais diplômée infirmière, c'était de me rendre compte que ce n'était pas tout à fait ce milieu-là qui me correspondait. J'avais besoin de plus d'espace, plus de liberté au quotidien. Donc, il donc n'y a pas eu une femme, par exemple, qui était inspirée euh, de façon réelle ou familiale, peut-être même de façon fictive. ou Enfin, mmh. fictive dans le sens d'un euh, personnage de roman ou de mmh. dessin animé ou de. Voilà. En tant que telle, non. Mais dire ça, ce n'est pas vrai non plus, parce que ben je suis née quand même, la transmission des femmes est là. J'ai ma grand-mère, moi j'ai connu des grand-mères qui étaient là, qui représentaient quelque chose, mais plutôt dans quelque chose de l'ordre de femmes, oui, de femmes, de femmes, femmes femme debout, quoi, qui font les choses, qui décident de leur destin. Je crois que ma grand-mère, oh j'ai une grand-mère qui a divorcé, elle, ce n'était pas courant quand même. Oui. Elle, elle, est partie parce que ça ne lui convenait pas. Donc là, oui, effectivement, c'est un modèle qui était là, mais c'est vrai que euh, comme beaucoup de modèles, comme l'inconscient le, le, collectif de Jung, effectivement, je n'ai pas nécessairement raisonné la chose, conscientisé la chose, mais c'était là à disposition. Et après, oui, après, en, dans le développement du business, il oui, y a eu des mentors. Euh, mais... C'est vrai que pas, je ne suis pas tellement quelqu'un qui a un modèle particulier. Je suis un, il y a quelque chose du rebelle chez moi quand même, mais je sais apprécier les gens qui m'ont aidé quand même à parcourir, à arriver jusque-là. J'en ai eu plusieurs et qui continuent encore à m'aider, à m'inspirer. Et euh, voilà. Écoute, si « rebelle » veut dire continuer à avancer parce que, te connaissant et te voyant vivre, je sais que tu continues à apprendre. Je sais que tu continues à te former, te perfectionner, te compléter. Je sais même pas quel est le mot qu'il faut, qu faut employer, mais tu es toujours en marche vers toi. C'est ça. Vers les autres. Mais en même temps, aller vers les autres, c'est aller vers soi, finalement. Bien sûr, bien sûr. On attire, pas, sûr. On attire souvent des choses qui nous ressemblent, hein, des choses et des personnes qui nous ressemblent. Effectivement, il euh, y a tellement à apprendre. Je ne sais pas comment dire, la vie c'est nous remettre à notre place aussi, quand on peut avoir l'impression d'être arrivé quelque part par moment. Donc il se passe quelque chose où on sait que, ben non, on est, on est des êtres humains. Quoi. Alors, est-ce que, est que tout commence par l'ambition, ou est-ce que le fait d'être une femme, donc avec mmh. cette capacité de, de créer dans sa chair euh, ne nous incite pas, nous femmes, à être toujours dans l'élan de la création, de l'innovation, et voilà, elle est toujours plus. J'avoue que, quand je dois conscientiser la chose, je dois y penser, mais c'est quelque chose qui est tellement naturel finalement, je fonctionne comme ça. Donc en fait, je, je n'y pense pas trop là, tu me poses la question, oui je dois m'arrêter et raisonner, mais à dire vrai, j'ai été assez Clair sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, c'est être vraiment libre, autant Instinct. que possible. C'est l'instinct. C'est ça. C'est la raison. C'est ça. Et en même temps, qui s'appuie, j'ai à la fois j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai vraiment les pieds sur terre. Mmh. Ça, c'est. Le cœur ouvert, j'espère, <rire> aussi. Mais vraiment les pieds sur terre. Mais. mais... Euh, j'ai besoin d'un certain environnement. Donc j'ai besoin de savoir que demain, je peux me dire que je change de ville. Demain, je peux me dire que je ne travaille pas. Et c'est possible de le faire, même si j'ai des gens en contrat en cours. Ça, j'ai besoin de le savoir. Donc c'est ça qui meut tous mes choix finalement. Et c'est euh, plutôt un sentiment d'abondance, véritablement, à ce niveau-là. Il n'y a, a pas une peur de manquer de quelque chose. C'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui peut m'apporter le plus de joie Et c'est ça qui me, qui me guide. Guidée par la force universelle de faire partie de, voilà, de cet univers qui te permet de tout avoir à ta disposition. Exactement. Avec bah, des, Je dis ça et en même temps, il y a des, des rendez-vous qui sont posés, qu'il faut respecter. Il y a des choses, mais au fond, je sais que oui, je suis libre. De, de dire oui, de dire non, et de dire aujourd'hui, ça suffit ou alors j'ai envie d'aller encore plus loin. Et puis, parfois, d'être dépassée aussi par la passion. J'aime ce que je fais, et, et nos métiers d'entrepreneuse demandent beaucoup. Donc, parfois, je suis emportée aussi par l'élan de ce qu'il y a à faire, par l'élan des projets, et donc, ça aussi, parfois, bah, ça amène à, aller, bah, à être en mouvement, finalement, à être dans le mouvement, mais dans un mouvement pas saccadé, mais dans le flot, quoi. Après, il suffit de se faire accompagner euh, et, et seconder. Mais, mais qu'est-ce que tu as fait pour aiguiser ce leadership au féminin Est-ce qu'il y a une clé ou est-ce que c'est simplement ce mot « je suis libre » bah, Ça avait déjà été la conscience qu'à un moment, voilà, si je voulais être libre, il fallait que j'acquière un certain nombre de compétences. Donc là, ça avait été euh, j'avais envie d'aider les autres j'avais envie de comprendre comment ça fonctionne les êtres humains comprendre aussi et pourquoi ma famille fonctionne comme elle fonctionne euh, et j'étais toujours curieuse de voir l'ailleurs j'ai eu du mal à respecter les horaires classiques ça aussi c'est la réalité c'est pour ça aussi que le salariat à un moment c'était limité parce qu'au bout d'une semaine les mêmes horaires et on recommence c'est pas trop pour moi donc il a fallu aller apprendre à travailler autrement apprendre à, à comprendre ce qui m'intéresse vraiment et comment est-ce que je peux être, trouver ma place sur cette planète. Vraiment, ça a été l'élément le, le, le, déclencheur Mais du coup, ça veut dire qui est-ce que je suis, moi, quoi. Martine, voilà, issue de toute cette histoire, de toutes ces rencontres, mais qui je suis, vers quoi je veux aller et du coup, me former pour comprendre euh, les êtres humains, hein, thérapeutes. Et puis, savoir être à l'écoute de ce qui vient, et euh, comprendre à un moment donné, ça, ça a été euh, intéressant, que si je voulais vivre de cette activité-là, il fallait que je développe des compétences entrepreneuriales, par exemple. Donc, euh, c'est comme ça que progressivement, les choses se sont mises en place. Et continuent à se mettre en place, j'imagine. Ça n'arrête pas. Voilà, tu as créé un métier, et en fait, tu réponds à ma question, c'est voilà, ce sens féminin. Euh, qui, qui fait que bah, tu as su innover, tu as su créer ton, ton métier, ton accompagnement. C'est ça, qui me convient à moi. Comme voilà. tu, et comme tu disais si bien, c'est apprendre, comprendre qui je suis d'abord. Ça, ça a été euh, autant que possible. Et puis, euh, effectivement, me faire accompagner par d'autres personnes qui sont passées par ce chemin-là avant moi, pour arriver à mettre en place mon mon truc, ma manière de faire les choses, voilà, et pouvoir maintenant inviter d'autres personnes à cheminer avec moi, voilà, mmh. si elles veulent bien. Ouais. Et, et justement, dans cette... Euh... D'abord, quelle est la définition de la joie Tiens, tu pourrais me donner, toi qui mets... Eh bien, j'ai... Je me suis posé la question plusieurs fois, alors j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Pour moi, c'est vraiment d'abord un ressenti. Mmh. Un ressenti qui va au-delà du du plaisir, qui n'est pas le bonheur, qui est… En fait, je ne mets pas trop de mots là-dessus, mais ce que je sais, c'est que quand je le ressens, et quand j'ai en face de moi, de près ou de loin, quelqu'un qui le ressent, ben je le sens. Et, et, et, il y a ça dedans. Ouais. Il y a de hautes vibrations ouais. là-dedans. C'est au niveau de l'amour. quoi Pour moi, ouais. c'est vraiment dans les vibrations les plus élevées. Et finalement, je ne définis pas tu vois, alors il y a, y a des gens qui parlent de sensations fugaces, de bien-être. Et, et pour moi, c'est au-delà de ça. Et, et, Jusque-là, je n'ai pas mis de mots clairement, je n'ai pas mis une définition. Peut-être qu'à un moment, je la mettrai, mais parce que je privilégie vraiment la piste du ressenti. Ça, moi, ça me guide beaucoup plus. Donc, il n'y a, a pas un truc qui permette de se mettre en joie. Il y une de... joyeuse. Il y a autant de joie qu'autant de personnes, vraiment, De façon d'être. Mais euh, pour moi, euh, c'est être dans le flot. Hein. Quand je le lis par exemple à l'entrepreneuriat, c'est « qu'est-ce qui fait que je me sente bien ici et maintenant ?» Il y a quand même l'idée de « ça se passe ici et maintenant » pour moi, dans la joie. C'est-à-dire pas... être, être en pleine conscience de soi. Être en pleine conscience et, et se sentir bien. Est-ce que c'est aussi retrouver la déesse qu'on a en soi, ou est-ce que c'est penser, croire, vivre l'abondance Tout ça est lié, et c'est vrai que ça peut faire un peu théorique. La, la, la déesse en soi, oui, pour moi la déesse, c'est simplement dire que tout le potentiel que nous avons, et que je trouve que souvent on met la barre assez bas. Pour les femmes, là, quand on rencontre beaucoup de femmes, elles parlent de mettre en place leur petite entreprise, leur petit truc. Non, on se met en place son truc, à soi, pas son petit truc. On peut, on peut beaucoup. Et quand on, si dans sur un plan plus spirituel, quand on pense qu'on est à l'image de Dieu ou l'univers, c'est quand même grandiose qui on est. Voilà, c'est ce que je crois. Donc du coup, c'est ça. C'est quand on se connecte à tout ça, on se rend compte que ici et maintenant c'est quand même pas mal. Oui. Parce que les problèmes, il me semble, viennent quand on est dans la projection vers le futur, alors on anticipe un certain nombre de choses pas très sympas, ou alors quand on est dans le passé à revivre des choses pénibles, souvent, ou des choses agréables, mais qu'on ne vit plus maintenant. Donc on est dans une espèce de nostalgie ou de regret. Donc, c'est vraiment l'ici et maintenant, c'est une donnée fondamentale pour moi. Et quelque chose qu'on peut retrouver dans la joie, effectivement, c'est que c'est quelque chose qui peut être fugace et fulgurant, mais et le, le job chaque jour, ben c'est de l'entretenir. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous convient quand tu disais « il n'y a pas un truc qui fait ». Je pense que chacun doit chercher ce qui fait que oui, on se sente bien, tout simplement. Ça fait un peu plus neutre, mais je trouve que c'est un bon début, se sentir bien, et en même temps, c'est quelque chose d'assez profond. Qui rayonne quoi quand on est connecté à c'est pas juste pour ça que le plaisir semble superficiel ça, ça ça passe comme ça mais la joie même si elle peut être fugace est reliée à quelque chose de profond et de, de spirituel finalement pour moi c'est une connexion au tout c'est se sentir bien ouais profondément bien peut-être état d'être oui avant tout bien sûr avant tout on est des êtres humains on n'est pas des fers humains et... ce serait bien qu'on se le rappelle hein. ah il <rire> faut tout le temps le dire, bien sûr, mais oui. on est là pour le dire. Euh, tu sais, moi j'utilise l'hypnose éricsonienne, l'écriture de soi et les couleurs pour retrouver cette urgence à être soi-même. Parce que tu parlais de potentiel, moi je vais encore plus loin, je dis ce sont des ressources et qu'on a oui. tout à l'intérieur de soi, H24, en quantité illimitée, parce qu'on oui. est des êtres infinis. Et c'est magnifique de vivre avec cette force-là. Et ça fonctionne Effectivement, bah oui, étant euh, hypnopraticienne aussi, comme je te comprends, on est, on est vraiment. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a plu dans l'hypnose, c'est que c'est assez facile, je trouve, il n'y a pas besoin de, de grand chose que de se reconnecter à soi finalement et d'avoir de se permettre l'accès à, à son inconscient et se dire que si toutes les sociétés du monde pratiquent ont pratiqué, pratiqué l'hypnose et pratiquent l'hypnose d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est que ça doit marcher. Ça Donc C'est marche euh, ça. Et pour moi, en plus, c'est une des mm, techniques de développement personnel les plus écologiques, les plus simples et les plus profondes. D'autres techniques, souvent pour moi, mettent en place du volontarisme qui par moment peut flancher alors qu'avec l'hypnose, il me semble, quand on se connecte à certaines ressources, ben, on y a accès beaucoup plus facilement et elles sont là, quoi. on peut y revenir quand on veut. Exactement. Ouais. Mmh. Alors dis-moi, quel est, quel est le duo qui te caractérise le mieux Alors J'en ai pensé à quelques-uns, tu me diras stop ou encore. J'ai pensé à business et joie de vivre, famille, mmh. famille, carrière, même chorégraphie, action et engagement, volonté et volupté. Et je trouve que les quatre te vont bien tel que je te vois. Mmh. Alors, lesquelles Volonté, volupté. Redis-les-moi, s'il te plaît. Famille. Business, et de... ouais, famille. business et joie de vivre. Business et joie de vivre. Famille, carrière, même chorégraphie, action et engagement. En fait, je dirais simplement business et joie de vivre. Parce que. C'est vrai que pour moi, dans joie, il y a tout. <rire> La joie de vivre, c'est vrai que je l'associe à, ben, à ce plan spirituel, à ce plan un peu superficiel aussi, où ben, on n'a pas besoin d'aller en profondeur à chaque fois pour que ce soit bien. Et business, parce que c'est aussi une manière d'être au monde, d'entreprendre sa vie, et en même temps d'être en lien avec les autres, d'être en lien d'une manière décomplexée, d'être en lien d'une manière durable, donc respectueuse aussi, des autres. Donc finalement, ce duo-là qui pour moi semble être dans le, justement cet accord de masculin, donc « business », ça fait très énergie masculine, et « joie de vivre » qui paraît plus, plus doux, une puissance beaucoup plus douce qui est là-dedans. Donc J'aime bien « business » et « joie de vivre ». En tout cas, ça, ça reflète quand même ta mission Exactement, c'est vrai que on parlait de, de, de, de mon parcours tout à l'heure. À un moment, oui, j'ai compris que pour moi, il fallait que ça passe par la joie de vivre, que j'avais envie d'être dans le business parce que c'était ma manière d'être au monde, ça relève vraiment de ma mission. Il fallait donc que je le structure d'une certaine manière cette façon de travailler. Et toi qui es aussi artiste, tu sais que parfois ça peut aller dans beaucoup de directions quand on est dans, dans un élan créatif et en même temps oui joie de vivre parce que j'avais envie d'amener plus de légèreté dans tout ça et, et, et une des réactions que j'ai souvent quand je parle d'entrepreneur joyeux c'est un petit sourire qui peut être un sourire euh, d'arrogance un peu des fois de, oh, c'est mignon et, mais en même temps sourire parce que ben oui, c'est quelque chose qui est sympa, qui paraît sympa en tout cas, mais qui n'est pas si facile à vivre. Et en tout cas, le public avec lequel je travaille est un public dont les coachs, les consultantes, les thérapeutes. C'est dur, hein le business, on, a, on en a peur. Ça veut dire qu'il y a encore ce, cet a priori de la femme ambitieuse et de la femme qui réussit On est quand même dans un modèle encore patriarcal. Même si le féminin sacré... Euh, fait ces derniers temps son grand retour autour, parce qu'elle est à l'origine quand même, c'est ce qu'il y avait. Là, lui, les hommes, euh, c'est eux qui gèrent le monde en ce moment, et ils ne voient pas toujours arriver d'un très bon œil quand même. Et, et on voit bien aussi que certaines femmes, à certains niveaux de décision et de pouvoir, ont tendance à se masculiniser pour se faciliter le, le chemin. Même si on voit de plus en plus d'incursions de mamans à l'Assemblée nationale qui viennent avec leurs bébés pour les alimenter, mais ça reste assez marginal quand même. La tendance est d'être un homme, d'en avoir dans le pantalon, quoi, quand on veut atteindre certains niveaux de certains niveaux de carrière. On va contribuer à, à cette conviction qu'on peut changer le monde justement en passant par le cœur. On y est. Voilà, on y est. On y est, ouais. On y est. Je, voulais, je voulais savoir si tu avais un conseil, un mantra euh, ou un rituel à partager et, mm -hmm. qui, euh, voilà, et qui nous inspire, qui nous challenge. Alors, je ne sais pas si ça va challenger, mais pour moi, la, la méthode de développement personnel la plus puissante, c'est la méditation vraiment, qui permet de, de clarifier un certain nombre de choses. Et donc, oui, tous les jours, je, je médite. Le temps importe peu, ça peut être une minute parfois, ça peut être une demi-heure, voire plus. Et la méthode ne compte pas tellement. Ce qui compte, c'est de trouver le moyen de se poser à un moment donné et de pouvoir euh, être pleinement présent à ce qui se passe. Ça peut être en mouvement, en dansant, ça peut être en disant un son, ça peut être… Euh, en, en marchant, en, en s'asseyant, en regardant la flamme d'une bougie, mais méditer. Et même, euh, maintenant, on trouve beaucoup d'applications sur smartphone qui permettent de, de faciliter ça. Donc, pour moi, c'est vraiment la, la méditation au moment qui nous convienne. Alors, habituellement, on parle du matin et du, ou du soir, et ou du soir, mais méditer tous les jours. Et je trouve qu'on, en termes de connexion intérieure, de connexion aux autres, de puissance. De connexion a Paris... à la vie et à l'univers À la vie, à soi. Parce que quand on s'ouvre à soi, dans le fond, on s'ouvre aux autres. Vraiment, on comprend. Quand on, on se connecte à soi, qu'on se comprend, qu'on s'accepte, il me semble que par ricochet, on s'ouvre aux autres beaucoup plus profondément, même si on ne le dit pas euh, avec des mots, on se connecte. Et on commence à attirer beaucoup d'autres qui nous ressemble. Et c'est très important que tu déculpabilises en donnant euh, la notion du temps qui, peut, qui, qui importe peu, que ce mm -hmm. soit une seconde, 30 minutes mm -hmm. ou plus, parce mm -hmm. qu'effectivement euh, ça n'alourdit pas la journée d'une euh, maman ou d'une femme, toujours très, toujours très dans l'action. Donc c'est important de savoir que quelques secondes posées à l'intérieur de son cœur suffisent. Alors, oui, c'est vrai. Et en même temps, ça me fait penser à cette citation de je ne sais plus qui dit euh, la méditation, c'est 30 minutes par jour, sauf quand on est très pressé et là, c'est une heure par jour. <rire> Excellent. <rire> Excellent. Est-ce que tu veux partager quelque chose de plus et à laquelle je n'aurais pas forcément euh, pensé pas nécessairement. Ce, ce que je voudrais juste rajouter, c'est, mais tu, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment d'abord se connaître soi, quand on, quel, quoi qu'on fasse, qu'on soit salarié, qu'on soit euh, libéral, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, se connaître, c'est important. Donc, euh, pour savoir quelle est sa place dans le monde et se faire accompagner. Aujourd'hui, on est dans un monde qui nous challenge. Et c'est pas pour rien qu'on a de plus en plus de coachs ou de thérapeutes qui se développent, C'est pas juste une mode, c'est parce que le monde en a besoin. À la fois, on est très haut, théoriquement, dans, sur l'échelle de Maslow, et en même temps, on est au niveau 2, parce que la sécurité, elle n'est pas posée pour, pour beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment travailler à se connaître soi, donc le développement personnel, et ne pas hésiter à investir sur soi en se faisant accompagner, parce que ça permet de, de gagner du temps, entre guillemets, en tout cas de s'épargner un certain nombre de, de frustrations et de, et de souffrances. Quoi. Et puis ça permet de mettre de la distance entre soi et soi. C'est ça. D'une certaine manière, de la distance, après tout, dépend <rire> du métamodèle, et de notre manière de, de, de, de se reconnecter à soi aussi, ce qui est la même chose, dans le fond. De prendre de la hauteur, peut-être, tu veux dire, avec un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer. Exactement. En effet. Exactement. Hum. Ben, écoute, Martine, moi, je tiens beaucoup à te remercier pour, euh, pour cette, in cette interview. Ton histoire est quand même très, très inspirante. Puis tu es, es joyeuse, tu es souriante, tu es dansante. Es, et rien que ça, ça fait du bien. Rien que te regarder, ça fait du bien. Donc, euh, vraiment, un grand, grand merci euh, de ta présence pour nous. Merci à toi, Véronique. Et moi, si je puis dire, Véronique, on ne voit pas assez ton art. Je ne <rire> te vois. Et j'aime beaucoup, tu vois, cette, euh, cette façon que tu as d'être très artistique, tu vois, très artistique, qu'on ne retrouve plus beaucoup ces temps et tu apportes cette qualité, il euh, n'y euh, a pas de mots, artistique, c'est pas assez, mais en tout cas, voilà, il y a une qualité de présence chez toi qui donne envie de voir un peu plus ton art. Moi, si je peux formuler un vœu, c'est celui-là. J'aimerais que tu nous partages davantage ton, ton univers créatif et, et cette belle vision du monde que tu peux avoir. Oui, j'ai une belle vision. Mais je la partage dans les réseaux et, et sur ah. ma page